Salut les amis, bienvenue sur Juloke, la chaîne par excellence d'informations sur l'investissement, l'entrepreneuriat et les business en ligne. Si vous êtes en quête d'informations dans l'une de ces thématiques, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer... Comment acheter les parts d'action dans le projet TAPAR mais sur la plateforme TAGUS Investment parce que figurez-vous, le projet Tapa est entré dans la deuxième étape, notamment l'étape de financement mais sur la plateforme TAGUS Investment à partir de ce samedi 20 août 2022. Et il nous revient donc alors de vous montrer comment acheter les parts d'action dans ce Projet et quelles sont les différentes possibilités quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous pour investir dans le projet de part sur cette plateforme et donc dans cette nouvelle vidéo nous allons montrer maintenant comment acheter des parts d'action et c'est ce que nous allons montrer ici vaut pour n'importe qui quel que soit le pays dans lequel l'on est parce que bien sûr tagus investment est une plateforme de financement participatif qui permet donc à toute personne qui les désire de pouvoir investir dans un projet de son choix sur cette plateforme. Et si vous voulez bien sûr en savoir plus sur ce que c'est que Targus Investment et surtout comment gagner de l'argent sur Targus Investment, alors je vous invite à suivre la vidéo qui apparaît là dans l'angle. Comme l'avons dit dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter les parts d'action dans le projet ta sur Targus Investment. Mais on en parle bien sûr après là pause la chaîne par excellence d'informations sur les opportunités l'investissement les business en ligne mais aussi les trucs et à donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sans oublier surtout de liker et de commenter cette vidéo mais pourquoi pas aussi de la partager autour de vous donc comme je l'ai dit l'introduction dans cette vidéo je vais vous montrer comment acheter les parts d'action dans le projet Tapa sur la plateforme in Investment. C'est pour pouvoir développer ces services que Tapa est actuellement en service. Parce qu'il faut le rappeler, Tapa est déjà opérationnel depuis 2021. Et donc c'est pour développer ces services qu'elle est donc alors en financement depuis quelques mois maintenant. Mais ceci sur la plateforme Tapa, conçue justement à cet effet. La même plateforme, bien sûr, comme vous le voyez à l'écran, ici, la même plateforme. Qui permettra donc aux utilisateurs de trouver tous les services et les services à venir sur le coût, le moyen et le long terme. Actuellement, nous sommes donc enlevés des fonds sur la plateforme Tapa, ou comme vous pouvez le voir ici, une somme de 50 millions est recherchée et déjà 2 millions 580 000 sont déjà collectés. Et actuellement, il y a 178 actionnaires. Mais la valeur actuelle est de 300 francs CFA sur la plateforme TAPA. Et la phase 2, actuellement en cours, va être clôturée le 25 août 2022. Mais comment acheter les parts d'action dans le projet TAPA sur la plateforme Tagus Investment Et pour ce faire, une fois connecté à votre compte, vous allez venir dans le lot des projets en financement. Donc, pour voir TAPA et y e investir vous cliquez ici sur le bouton « Voir tout ». Faites « Voir tout » et vous descendez. Vous allez voir, il y a plusieurs projets, mais vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et donc, vous venez ici et vous allez voir TAPA. Vous cliquez alors sur TAPA. Quand vous cliquez sur TAPA, vous allez voir le bouton « Investir ». Vous cliquez sur le bouton « Investir ». Quand vous cliquez sur le bouton investi, on va vous montrer moyen de paiement. Donc, il y a quatre moyens de paiement en fait. Il y a Visa, donc Visa, c'est bien sûr donc PayPal, 4 Visa, Mastercard. Donc ça vous permettra en fait de pouvoir investir dans ta part peu importe le pays dans lequel vous êtes dans ce monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe peu importe où vous êtes. Il y a donc le moyen de paiement qui est mtn money ou orange money ça c'est uniquement pour les personnes résidentes au cameroun c'est pour les personnes résidentes au cameroun c'est eux qui pourront donc investir via ce moyen si vous n'êtes pas au cameroun vous ne pouvez donc pas investir via ce système là il y a le bouton contact direct le bouton contact direct en fait c'est pour ceux qui ne sont pas au cameroun qui n'ont pas non plus de moyens de paiement mais qui voudraient quand même investir donc eux dans ce cas ils vont contacter et une personne que Tagus Investment a agrémenté, a accrédité, plutôt donc pour pouvoir vendre les pas d'action dans ce pays. Donc c'est ce rôle que joue le bouton contact Direct, donc pour toute personne qui voudrait investir dans le projet TAPA, mais directement sur la plateforme Tagus Investment, et donc qui n'a pas de carte de Visa, qui n'est pas au Cameroun, donc cette personne devra alors utiliser le menu contact Direct afin d'entrer en contact avec une personne agrémentée par TAGUS Investment. Il y a aussi le bouton avec mon sort de bonus. En fait, TAGUS Investment offre des bonus à ceux qui font de l'affiliation ici. C'est-à-dire que vous donnez votre lien à quelqu'un qui s'inscrit et qui après fait un investissement. Alors donc, vous recevez 2% de la somme investie par cette personne. Vous ne recevez pas 2% en part de la somme, mais plutôt 2% du montant investi par cette personne. Pour des gens qui sont dans des pays autres que le Cameroun, qui soit même le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Donc, il suffirait tout simplement d'utiliser le moyen de paiement qui est Contact Direct. Donc, vous cliquez sur Contact Direct. Et ici, vous renseignez la somme que vous l'investissez. Je mets par exemple 5000. Donc, comme la part d'action à 500 francs, parce que j'ai mis 5000 francs ici, je 5000. Donc, ça m'a montré que. Je ne redis pas en fait. On, on vous montre ici vos informations personnelles, c'est-à-dire votre nom, vos, votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone. Et vous cliquez maintenant sur Valider. Quand vous faites on va donc vous envoyer sur cette page-là. Et on dit Pour valider votre paiement, contactez le vendeur de votre pays et communiquez-lui le numéro de référence de la transaction. Le contact du représentant est le suivant. On vous montre le nom du vendeur de votre pays. Et pour le Bénin, comme je suis au Bénin, donc pour le Bénin, c'est bien sûr, moi, donc c'est, ok, Rousseau Jules, voici son numéro, voici son adresse email et la référence dont on en fait, cas ici, donc la référence, voyez-vous, c'est ça. Donc, vous copiez tout ça, ce qui commence de TI jusqu'à G5, c'est ça, vous copiez, vous envoyez à la personne avec l'argent, et on dit, nombre de pas à acheter 10, valeur nette, 5000, commission vendeur en fait ici le, le vendeur reçoit une commission de 6% de, du montant investi donc 6% de 5000 c'est 300 donc le montant à versé le montant est traversé c'est 5300 mais il est mis en nb selon le moyen de transaction des frais de retrait peuvent être exigés par le vendeur donc voilà on en fait comme ça simplement vous copiez la référence que vous envoyez à la personne Oh bien, si vous voulez donc vous descendez simplement là vous copiez ça en bas là mais s'il arrivait par exemple que donc vous avez validé l'opération et que enfin vous avez donc encore généré mais vous avez oublié de copier la référence vous avez quitté la page donc pour retrouver la référence vous n'avez pas besoin encore de reprendre le processus vous n'avez pas besoin de reprendre encore nouveau le processus pour générer à nouveau une référence il suffit simplement de cliquer dans votre compte de cliquer dans votre de cliquer donc sur profil dans votre compte voir mon profil et vous faites historique. Vous allez dans historique. Vous cliquez sur historique. Et donc, vous allez voir. Vous venez là Vous allez voir donc tout ce que vous avez déjà fait. Les achats que vous avez déjà fait tuer. Ou bien les retraites d'argent. Tout ce que vous avez déjà fait. Vous allez voir tout ça. Donc, si j'ai glissé un peu. Du gauche vers droite. Vous allez voir. Donc, vous allez voir. Il y a des opérations que, qui sont confirmées. Et d'autres qui ne sont pas confirmées. Donc, il y a plein, plein, plein. Et il y a donc beaucoup d'opérations qui sont là. Donc, ce que je viens de générer tout à l'heure, là, au 21 août, c'est là. Donc, ce n'est pas encore confirmé. Donc, si j'avais oublié de copier au départ, je viens dans historique. Alors, il me suffit donc tout simplement de cliquer là, donc de copier et d'envoyer ça au vendeur. Donc, ça, c'est l'option standard pour toute personne qui voudrait investir dans le projet Tapa mais qui ne réside pas au Cameroun parce qu'en fait cette méthode là cette méthode de de contact direct n'est pas utilisée pour les personnes résident au Cameroun. Si vous êtes au Cameroun et que vous voulez utiliser la méthode contact direct dont nous avons parlé, alors sachez que cela ne marcherait pas pour vous donc pour vous qui êtes au Cameroun, c'est tout simplement d'utiliser le menu Pour vous qui êtes au Cameroun, le menu à utiliser c'est bien sûr le menu. Je vais vous le remontrer à nouveau. C'est le moyen je fais investir. Le moyen à utiliser c'est bien sûr ceci MTN ou Orange Money. Et pour d'autres personnes qui sont dans d'autres pays comme je dit tantôt, autres pays que le Cameroun, c'est bien sûr contact direct. Si bien sûr vous ne détenez pas une carte visa, mais pour compter direct, nous avons des représentants au Burkina, au Bénin, au Togo. Enfin, je dis, je parle bien sûr de Tagus Investment, à des représentants Tagus Investment, à des représentants au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali. Donc, si vous n'êtes pas dans l'un de ces pays, même quand vous en clencher l'opération, après vous allez cliquer sur le bouton contact direct, vous allez jusqu'au bout, on vous dira qu'il n'y a pas de vendeur dans votre pays, donc vous ne pouvez pas utiliser ce moyen de paiement. C'est pour cela que je vais mettre donc un fichier PDF que vous allez télécharger, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger la liste des vendeurs agréés dans ce pays-là, donc avec leurs contacts, et vous allez même pouvoir contacter quelqu'un qui est proche de votre pays parce que je me répète si vous n'êtes pas dans un pays comme le bénin la côte d'ivoire le burkina le togo le mali donc vous allez voir on va vous dire il n'y a pas de vendeur mais quand vous avez la possibilité de contacter un vendeur d'un pays proche d'un pays limitrophe qui pourra vous servir il suffit tout simplement une fois que vous avez pris avec lui de lui envoyer l'argent et de lui envoyer aussi la référence que vous avez copiée antérieurement voilà donc le quatrième et dernier moyen pour investir dans le projet Tapar sur un tag c'est bien sûr le moyen des bonus comme j'ai dit tantôt je vais là dire expliquer et dans mon cas moi j'ai actuellement encore comme sont disponible dans mon compte 3300 ici je vais mettre par exemple trois mille francs c'est à dire en fait comme j'avais dit tantôt quand vous référez quelqu'un s'inscrit sur tagus investment vous ne gagnez pas enfin vous gagnez 2% vous avez un bonus de 2% mais ce bonus ce n'est pas des pas d'action comme donc directement comme on le voit sur d'autres sites où ce sont les pas d'action en vous offre en bonus Targus vous donne l'argent ici sur Tagus investment on vous donne l'argent on vous remet l'argent dans votre compte et vous avez le choix entre retirer cet argent par un compte mobile money ou Prendre cet argent pour investir. Ce que d'ailleurs, moi, je vous recommande. Est-ce que j'ai d'ailleurs fait tout le temps? Où je, je vais mettre alors 3000 francs. Donc voilà, j'ai mis 3000. Et comme la part d'action est actuellement à 500 francs, comme vous pouvez le voir là, donc, alors les 3000 me donneront droit à 6 parts d'action. Donc je vais alors valider. On dit que effectuée avec un succès. Ça ça donc dit que mes d'action ont été validées et il me reste dans mon compte que fait, il me reste dans mon compte que voilà 320 francs CFA. Donc pour vérifier si mes d'action ont été faites m'acheter je vais là dans projet je vais dans nos campagnes et je vais aller maintenant dans le projet tapa et je descends donc je clique dessus plutôt Dit, vous allez voir, voilà, donc ça vient d'être notifié. Et 500 francs, la valeur de par 500 francs, Nombre de parts acheter. 6, montant investi 3000 francs. Il y a quatre bonnes Ne regardez pas ces décalage horreur. C'est parce que nous ne sommes pas dans le même pays qui a ce décalage horreur. Mais donc voilà, comment ça se fait. Et pour. Télécharger mon contrat parce que lorsque vous finissez de faire votre investissement sur TAGUS Investment, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger un contrat d'investissement. Donc, pour télécharger votre contrat d'investissement, vous faites profil, vous cliquez sur profil et vous faites mes contrats. Dans mes contrats, donc vous allez voir ici, ta part, 3000 francs. Donc, je clique et je fais maintenant là, je clique là. Oh, désolé pour le mois donc le contrat n'est pas encore disponible ce qui est donc si je prends par exemple l'exemple sur le projet batailleur je fais comme ça par exemple vous allez voir que la page du contrat va sortir voilà donc voilà le contrat de souscription qui est là et donc je peux alors le télécharger à volonté mais j'en ai, ai déjà donc du coup je vais partager cela à nouveau donc les amis voilà comment vous pouvez acheter des parts d'action dans le projet de ta part sur la plateforme TAGUS Investment, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, je vous invite donc tout simplement à la liker, à la commenter et à la partager. Mais surtout, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt.